Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la place d'un village un peu particulier. Je vous ai jamais emmené bosser en maison de retraite. Aujourd'hui, c'est l'occasion ici, en Normandie, à la Maison de Jeanne, qu'on va découvrir ensemble avec ses jobs et l'occasion aussi de rendre hommage à toutes celles et ceux qui bossent au service et aux soins de nos aînés en EHPAD. Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour, Johnny. Ça va, Elise Ça va bien. Je vous présente Élise, la directrice de cette belle maison. 120 emplois ici à villers bocage 180 résidents. Elise. Jeanne, c'est un bistrot ou une maison de retraite Ici, c'est un café, mais on est bien à la maison de Jeanne, qui accueille 180 habitants, comme tu l'as dit. Tu parles d'habitants, toi Ouais, on parle d'habitants parce qu'ils sont ici chez eux. Donc, on développe le concept du sentiment de se sentir chez soi. Et justement, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison de retraite C'est une maison qui est labellisée Humanitude. Donc, ça se passe sur plusieurs piliers. Euh, le sentiment d'être chez soi, le respect de la singularité de chacun, euh, l'ouverture sur l'extérieur, mais il faut aussi que ce soit un lieu euh, qui donne envie. Alors c'est une maison qui a euh, 8 quartiers, euh, les habitants habitent à 24, et puis ils peuvent descendre ici où tu vois, tu as un, un coiffeur, une épicerie, un café et puis on a aussi un accueil de jour où les gens peuvent aller pour la journée. Cet accueil de jour, il est adossé aussi à une micro-crèche qui permet aux bébés des salariés d'être accueillis si besoin. Donc c'est intergénérationnel quand même. Voilà, on essaye de que ce soit intergénérationnel, faciliter les relations mais avec les bébés, mais avec les ados, avec tous ceux qui peuvent graviter autour de cette maison. Et cet état d'esprit, on le retrouve aussi chez les salariés Je disais 120 personnes qui travaillent ici Ouais, donc on a 120 salariés qui effectivement sont assez investis dans leur pratique. Et c'est vrai que cette philosophie, elle nous donne aussi beaucoup de techniques pour euh, pouvoir accompagner les personnes. Et ça facilite aussi le travail puisqu'on euh, a des personnes qui sont moins dépendantes puisqu'elles participent plus. Et on a des techniques qui ne nous obligent pas à porter. Euh, on utilise la force d'un enfant de moins de 8 ans, donc euh, ça, ça permet d'éviter euh, les risques au travail. Et puis on développe aussi cette bienveillance envers les salariés. Et tu recrutes, j'ai entendu dire. Oui, je recrute des, des professionnels donc, de tout type, des soignants, des, des infirmières, des cuisiniers, des animateurs, des agents administratifs. Bon, super, ben écoute, je suis là pour ça aujourd'hui. Eh ben écoute, je te propose euh, de venir voir et puis je crois qu'il y a quelqu'un qui t'attend à l'intérieur pour prendre un café. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Merci pour voilà le café. Vous allez bien. <rire> Très bien. Très <rire> bien. Mais j'ai jamais vu un bistrot, moi, dans une maison de retraite. C'est exact. C'est original. Oui, oui, j'en ai visité d'autres maisons de retraite avant de me décider à venir ici à villers -Bocages. Comment vous avez choisi cette maison Déjà, euh, je suis venu visiter, J'ai vu qu'il y avait le bistrot. <rire> le salon de coiffure à côté. Mais comment vous et vous sentez euh, ici ben Je me sens comme chez moi maintenant. Je me sens très bien. Euh, on a été très bien accueilli par le personnel d'abord. Le personnel est super sympa. Ils connaissent bien leur, leur boulot. Et puis après, par un, un résident qui, au bout de 3-4 jours, nous emmène pour tout visiter. Ah, donc vous avez un parrain ici. Quand même. Voilà, en quelque sorte. Génial. L'environnement est... Avez... Et... C'est merveilleux, il y a des, des arbres partout autour. Et vous vous êtes fait des amis ici Oui. Oui, oui okay. on se fait des amis ici. Oui, oui. Pour la belote Pour la belote. <rire> bon, bah merci beaucoup. De rien. Je vais aller voilà. bosser, moi, avec l'équipe. Bien. <rire> je, je vous souhaite bon courage. À vos activités. Merci. De rien. Alors, on va vous prendre une tension, Madame Michel. D'accord Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame. Monsieur. Vanessa. Oui, c'est ça, enchantée. Enchanté. Hop, je me permets. Hein. Voilà. On va le faire ensemble. Au niveau de l'artère. Alors explique-moi oh. ce que tu fais ici comme alors, job. Alors je suis donc infirmière au sein ouais. de la maison. Alors ça consiste à accompagner, euh, un accompagnement de la santé des habitants. Donc c'est aider, maintenir, améliorer leur santé, donc des prises de sang, des pansements. Par le biais de la télémédecine, on peut aussi avoir une aide... Euh, Extérieure. Euh, oui, c'est ça. Ouais, okay. ouais. Il y a de la télémédecine que... ici Il y a de la télémédecine, ouais, okay. Que ce soit pour les, les, la prise en soin des plaies, qu'on n'arrive pas à guérir, euh, ou alors pour un peu plus les troubles cognitifs. Voilà, c'est très, très varié. Et puis aussi, la particularité ici, ce sont les toilettes évaluatives. C'est vraiment, en fait, une collaboration avec euh, les équipes aides-soignantes où l'infirmière, justement, prescrit une toilette euh, personnalisée, individualisée, euh, voilà, qui correspond en fait aux besoins et aux capacités, à l'autonomie okay. de chacun. Alors là, on a combien de tensions Hop, ça n'a pas pris. Ah bah bravo. Eh bah bravo. <rire> ah, ah là là, ça gonfle là. Bon, là. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te ouais. plaît, Vanessa, dans ce job Moi, ce qui me plaît, c'est la diversité des missions qu'on okay. nous propose. Et comment tu te vois demain Ici, évidemment, mais toujours dans une optique d'évoluer avec l'hypnose. Voilà. Euh, ouais, ouais, ouais. Travailler un peu ici. plus. On fait ça ici, tout à fait. On a un espace Snozellen. C'est quoi ça Snow Alors Snozellen, c'est un espace un peu cocoon, même beaucoup cocoon, où on fait appel en fait, euh, voilà, à plusieurs sens, l'olfactif, euh, le visuel, le louis. Euh, voilà. Et donc euh, pareil, on s'adapte aux besoins de la personne à ce moment-là pour éveiller des émotions positives et apporter beaucoup de douceur euh, dans le quotidien. Ok. Alors là, on est bon pour la tension On est très bien. 14-6 Madame, 14h6, Madame Michel. C'est une tension base pour vous, c'est super. Ouais. Et on m'a parlé d'humanité. ça veut dire quoi pour oui. toi l'humanité Alors l'humanité, c'est vraiment une prise en soin, euh, voilà en douceur où on prend, euh, on considère vraiment l'habitant comme acteur de sa, de son accompagnement, de sa prise en soin. Euh, donc on ne va pas faire à la place, on demande toujours le consentement. Euh, et puis, euh, euh, voilà, on va vraiment évaluer toutes les capacités euh, pour justement maintenir euh, la verticalité, donc la marche, euh, pour maintenir euh, le quotidien, les habitudes de vie qu a, que, que la personne avait autrefois euh, à domicile. D'ailleurs, on est à domicile, c'est voilà. ça. L'humanité, <rire> c'est ça, tout à fait. Et tu travailles jamais en blouse blanche, toi Ben non, on est chez l'habitant. Donc, euh, à domicile, eh bien, voilà, on n'est pas à l'hôpital, donc enfin, on est en moi. civil. Tu es bien plus qu'une infirmière, finalement, non <rire> Si je comprends bien. Elle est très vive et très gentille. Ah, merci <rire> C'est sympathique. Bon, et vous me prenez ma saturation, moi Je sais Savoir si, si je sature <rire> ou pas. Est-ce que je sature Alors, moi, j'ai eu 100. Alors, oui, moi, j'ai combien ouais. 99. 99. Vous êtes meilleur ouais. que moi. Ah <rire> oh ben, vous voyez, je cours plus vite que moi. Bon, Elise, merci beaucoup pour la découverte de ta maison. Eh ben, écoute, merci à toi, Thierry. Tu sais que moi, c'est la première fois en maison de retraite. Hein. Eh ben, super. <rire> Bon, tu me gardes une place si pendant quelques décennies. Ouais. <rire> et il y a de la place aussi pour vous. Si vous avez envie de bosser à la maison de Jeanne, Élise et son équipe vous attendent, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous un prochain épisode. Et n'oubliez pas liker la vidéo.